Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez utiliser le fameux ChatGPT que tout le monde connaît maintenant pour vous aider à apprendre le SQL ou à vous débrouiller dans votre moteur de base de données. Je vais essayer de vous guider dans un exemple un peu naïf euh, en partant de rien par rapport à ce que j'imagine que vous pouvez faire et vous aider à, en tout cas vous guider à poser des questions à ChatGPT et à vérifier un petit peu ses réponses. Là, je suis dans Debeaver. Admettons que je veuille vraiment apprendre le langage SQL et les bases de données relationnelles et qu'on met, installé que ce soit au travail ou que je me sois installé moi-même, un moteur de base de données. Alors, je vous précise, un moteur de base de données, Debever ici c'est un outil client. Je vais vous montrer d'ailleurs comment moi je l'ai installé sur Windows parce que je suis sur Windows. Sinon, vous allez sur votre moteur de recherche favori et vous cherchez des et téléchargement ou download. Mais comme je suis sur Windows, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé Winget, qui est tout à fait disponible sur Windows 10 et Windows 11, qui est un outil en ligne de commande d'installation de paquets. J'ai fait install et j'ai demandé des Et j'ai demandé avec tiret tiret la source qu'il me prenne Winget, sinon il va me proposer deux installations. Et il vous suffit de faire ça en fait, et Debiver va être installé. Là, il me dit qu'il a déjà été installé. Donc, je reviens sur mon Debiver, et ensuite, vous devez faire ici une connexion sur votre moteur de base de données. Vous avez tout à disposition. Si vous avez installé MariaDB, MySQL, PostgreSQL, etc., moi, je travaille ici avec SQL Server pour cette démonstration. Vous pouvez installer aussi SQL Server Edition Express ou édition Développeur pour avoir un SQL Server gratuit. Si vous avez déjà tout ceci installé, donc ça veut dire qu'il faut, avec cet outil client, vous connecter au serveur de base de données que vous aurez peut-être installé localement ou que vous avez à disposition sur le réseau. Si quelqu'un vous a installé tout ça, vous venez ici dans cette partie navigation et vous faites clic droit, vous faites éditer la connexion et vous regardez quel est le moteur de base de données que vous avez. Donc moi je sais que c'est MS SQL Server, je vais le garder d'ailleurs, comme ceci en commentaire parce que je vais le préciser à ChatGPT. Je vais dire, je travaille avec SQL Server. Alors admettons, au début, j'aimerais me créer une base de données. Je ne sais pas du tout comment on crée une base de données sur SQL Server. Je vais prendre donc cette chaîne. Je vais aller dans ChatGPT. Donc vous savez sans doute comment accéder à ChatGPT. C'est openai.com. Vous cherchez ChatGPT. Vous créez un compte. C'est gratuit. Et maintenant, vous lui dites, dans un nouveau chat, d'abord, il faut lui donner un petit peu de contexte. Il faut lui dire quel rôle il va jouer. Alors vous allez lui dire Eh bien, tu es un formateur SQL. On pourrait lui dire Joue le rôle ou imagine que tu es. Je vais dire Joue le rôle d'un formateur SQL spécialisé. Vous lui donnez un petit peu hein, de contexte spécialisé en MS SQL Server. Si vous voulez le caresser dans le sens du poil, vous lui dites « tu as beaucoup d'expérience et de pédagogie », comme ça vous êtes sûr qu'il va faire un petit effort pour vous répondre de façon simple. Et tu donnes des formations à des débutants en SQL Server et en langage SQL. Je fais ça au début de la conversation parce que je veux vraiment l'orienter, lui donner un rôle, lui donner un contexte. Donc je lui dis, tu donnes des formations à des débutants. Il faut être pédagogique et simplifier les explications. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lui dire, inutile de faire trop de blabla, enfin vous verrez. Vous pourrez toujours corriger si vous trouvez qu'il fait trop d'introductions, trop de conclusions par exemple, ça peut lui arriver. Alors, je vais corriger ici l'orthographe pour la vidéo, mais lui, il s'en fiche complètement, il sait très bien lire les fautes d'orthographe. Et je vais quand même lui ajouter, j'ai envie de lui ajouter, donne aussi des exemples précis et concrets. Bon, ça, il va le faire de toute façon, mais je me dis, ça coûte rien. et hey, chers téléspectateurs, ou spectateurs, ou je ne sais pas, ceci est un message qui vient de la fin de la vidéo. Alors, c'est un flashback ou un flash forward, je ne sais pas exactement, mais quand j'ai revu cette vidéo, j'ai eu honte tout de suite. J'ai fait deux grosses fautes d'orthographe. Je veux les corriger. Je ne peux pas sinon. Donc, je reviens tout en haut de ma conversation, là où vous en êtes quand vous regardez la vidéo, et j'ai mis donne aussi des exemples précis et concrets. Alors, évidemment, on ne met pas un S à l'impératif et des exemples précis, et quand ils sont concrets, ils prennent un S. Donc voilà, je corrige mes fautes d'orthographe. Hein, je peux éditer d'ailleurs, et je peux dire donne, voilà, aussi des exemples précis et concrets. Vous avez vu ce qui est sympa dans cette interface, c'est qu'on peut éditer, on peut faire un save et submit pour ajouter, ou modifier, alors corriger l'orthographe pour ChatGPT, lui il s'en fiche, mais ajouter des informations et refaire un submit pour reprendre son prompt. On appelle ça un prompt, si vous cherchez des questions toutes faites, ou des idées, ou des suggestions de questions pour ChatGPT, vous cherchez prompt dans un moteur de recherche. Voilà, merci. Alors ce que je vais faire également, c'est que je vais sélectionner avec CTRL ou Commande A si vous êtes sur Mac d'ailleurs, et je vais faire CTRL-CMD-C, je veux garder ce prompt, je vais me le garder dans un fichier, là par exemple, directement ici, parce que si je perds la fenêtre, bon ça ne devrait pas arriver, mais si je perds la fenêtre, je veux conserver ce prompt et le remettre. Ce que je veux, c'est que quand je commence une conversation avec ChatGPT, je lui remets le contexte, et ensuite il va s'en souvenir dans la conversation. Et il va continuer, si jamais parfois il peut oublier, si vous avez, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, si vous avez attendu trop longtemps ou plus loin dans la conversation. Et vous pouvez toujours lui remettre, pour lui redonner le contexte. Mais il va s'adapter. Donc maintenant, comme je lui donne le contexte, il va me dire certainement, gentiment, oui, très bien, je suis, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Il commence à m'expliquer des trucs. Pourquoi pas C'est un début d'explication. Là, ils l'ont fait quand même des tonnes, mais c'est pas grave parce que pourquoi pas. Tout d'abord, est-ce qu'elle servait à un système de gestion de base de données relationnelle, etc., etc. Parlons de la structure. Alors, moi, j'aime bien lui dire merci. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Je trouve sympa de lui dire merci. Peux-tu me dire comment créer une base de données en SQL? Vous pouvez mettre en SQL parce qu'il sait que vous êtes dans SQL Server de Microsoft, donc il va vous faire du code pour SQL Server. Alors il vous dit Management Studio, on n'est pas dans Management Studio, bon c'est dommage. Définissez, etc. Alors je vais lui dire merci, bon là je ne vais pas lui dire merci, là, je vais lui dire mais je t'ai demandé en SQL. Et en SQL, je vais le dire, parce que c'est pourtant ce que je lui ai demandé. Ou alors, et en langage SQL. Ah, voilà. Et il me dit, create database. Bon, ben, c'est pas mal. Donc, create database, nom de la base de données. Alors, vous voyez que dans l'interface de ChatGPT, quand c'est du code informatique, vous avez ce bouton, en haut à droite, dans chaque bloc de code, qui vous permet de copier très simplement le code, dans euh, votre presse-papier pour le reprendre dans votre éditeur de code. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant de le faire, moi, j'ai oublié de lui préciser le nom de la base de données. C'est dommage, je vais lui dire, ma base de données s'appelle client, ou gestion client, tiens. comme ceci. Comme il connaît le contexte, il sait ce qu'il vient de vous répondre. Donc il a compris ce que je lui demande, je n'ai pas vraiment besoin de lui dire « refais toute la commande ». Je lui dis simplement « ma base de données s'appelle gestion client ». J'ai envie de lui faire des points de suspension pour lui dire hey, « hé, oh quand même ». Mais on va voir ce que ça donne. Ah très bien, très bien, dit-il. Pour créer la base de données, voici la commande suivante « create database gestion client ». Et je copie mon code et je reviens. Et là je commence à apprendre comment faire des choses en SQL. Je vais exécuter cette commande pour voir si ça passe. Très bien, ça passe, et je vais regarder ici, donc je vais faire un petit actualiser, ou régénérer, et effectivement j'ai une base gestion client. Maintenant, si je suis vraiment débutant, je me dis, mais très bien, mais comment aller dans cette base de données Donc si vous suivez cette vidéo, sachez que vous pouvez y aller comme ça par exemple, vous changez le contexte, ah ben même pas d'ailleurs, oui, vous pouvez changer, c'est un peu bizarre, vous dites, oui, non mais d'accord, mais alors comment aller dans la base de données bah, Vous lui posez la question. Alors moi, là, comme il m'a donné une réponse assez sympathique, je lui dis merci quand même. Ça fait plaisir. Comment puis-je entrer dans cette base de données Alors là, je n'ai pas envie de lui dire en SQL parce que dans le contexte, il devrait quand même pouvoir deviner que je lui demande quand même une commande SQL. Mais bon, on essaye. Ah, il me dit Management Studio. Ouais, d'accord. Il faut vraiment que je lui précise là. Alors je vais lui dire euh, désolé, moi je suis dans des beavers. Ça mange pas de pain. Hein. Je pense que ça ne va pas l'empêcher de dormir. Ah, pourquoi pas, vous avez vu, ouvrir des beavers, cliquer sur l'icône nouvelle connexion, sélectionner le type de base de données. Non, c'est pas mal du tout. Il vous dit, sélectionnez le type de base de SQL Server, paramètres de connexion, base de données par défaut, mettez gestion client. Non, c'est clean, ça me va. Mais au-delà de ça, j'ai quand même envie de lui demander, puis-je changer le contexte Essayez de trouver des mots, même si vous ne connaissez pas les termes techniques. Essayez de... voilà, moi je vais dire, puis-je changer le contexte, parce que je vois ce que ça veut dire, mais je pourrais dire, puis-je y aller avec une commande SQL On ne sait pas hein. Ah oui, il me dit oui, oui, oui, vous pouvez également vous connecter en utilisant la commande use, gestion client, et eh bien écoutez, on copie le code, on y va, donc là comme je suis dans des beaver, je vais me positionner sur la ligne et je vais venir ici sur exécuter l'instruction SQL, ou contrôle entrée, ça n'exécute que la ligne sur laquelle je me trouve, donc c'est pas mal, contrôle entrée. Et c'est pas mal, le, la sortie me dit « le contexte de la base de données a été modifié en gestion client ». Ça me paraît pas mal. Alors, dans Debiver, je vois pas vraiment où je suis, ça c'est dommage. Ah, ah si, je vois que je suis ici. Je suis dans quel catalogue Et c'est vrai que j'aurais pu changer ici. Ah désolé, je n'avais pas réagi tout à l'heure, C'est pas là, ça c'est le nom de la connexion. Donc vous avez dans l'interface la connexion et ensuite le contexte de la base de données. Donc je pourrais changer ici, comme ceci. Mais là, je me remets dans Gestion Client. Donc, je sais maintenant qu'on peut créer une base de données avec Create Database et qu'on peut faire un Use, en tout cas dans SQL Server, hein, parce qu'il connaît le contexte. Peut-être dans d'autres moteurs de base de données, la commande est différente et il saura vous le dire. De toute façon, si ça ne marche pas, vous allez lui demander. Hein, on pourrait essayer quelque chose. Maintenant, je me dis, j'ai une base de données, il faudrait que je fasse une table, non Alors, on va utiliser une approche basique. On va lui dire, est-ce que tu peux me créer une table Point d'interrogation. Parce qu'il sait que la base s'appelle gestion client. Et peut-être qu'il va m'inventer quelque chose de sympathique. Peux-tu créer une table dans cette base Alors, vous voyez la question, je lui dis, ne lui dis pas comment faire pour créer une table, parce qu'il va me ressortir un petit peu son blabla en disant tu vas dans Management Studio, ou maintenant il sait qu'on est dans des beaver, il va me dire tu vas dans des beaver, tu appuies sur tel bouton. Non, je vais lui dire, peux-tu créer une table On pourrait dire me créer une table, mais on va essayer comme ça. Dans cette base de données, dans la logique de la question, on a demandé du SQL auparavant, il doit comprendre qu'on veut du SQL. Alors, voyons ce que ça donne. Ah, très bien C'est assez logique, n'est-ce pas Il nous crée une table client puisqu'on a une base de données qui s'appelle « gestion client ». Il a dit « bon, bah, il te faut certainement une table de client ». Ensuite, vous regardez. Si vous connaissez un petit peu SQL, vous vous dites très bien, bon ben, ID. Alors moi, par exemple, juste pour exemple, je vais lui dire, je préfère avoir un identifiant qui contient le nom de la table. Vous, ça peut vous aller, c'est comme vous voulez. Moi, ce sont mes petites habitudes. Alors, je vais quand même lui dire, je préfère avoir le nom de la table, c'est assez classique, hein, dans l'identifiant. Je lui donne assez peu d'explications sur ce que je veux dans l'identifiant. Je lui donne assez peu d'explications sur ce que je veux, je lui mets quand même trois petits points, mais je pars du principe qu'il devrait comprendre le contexte. On va voir ce que ça donne. Il me dit « Ah ouais, tout à fait, il est courant de préfixer le nom de la table dans l'identifiant. » Bah oui, je sais, merci. Et voilà un exemple de « Ah zut, ah non, des colonnes, il me l'a pas mis là, il me l'a mis là. » Mais non, enfin voyons client avec les mêmes colonnes que précédemment a été ajouté à chaque nom de colonne. Mais non, il n'a pas ajouté. Bon, il s'est un petit peu trompé. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas trop insister. Enfin, si j'ai quand même envie d'insister un tout petit peu parce qu'ensuite, si je lui demande du code, il va me générer du code par rapport à euh, cette table. Et donc, je vais devoir changer les choses s'il ne me fait pas un beau code dès le départ. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, je vais quand même l'embêter un petit peu. Ça ça m'embête. Je vais dire, non, je vais lui faire un grand nom, comme ça. Reprends le nom de la table d'origine et ajoute et change, là je vais lui dire, et change le nom de la colonne ID en client ID. Puisqu'il a été quand même assez sympathique avec moi, je vais lui dire s'il te plaît. Ça se fait, non Ouais, c'est mieux. Donc, Creatable Client, Client ID and Primary Key. Tout ça, ça me va. On va essayer. Copy-code. Je viens dans mon débiver et je fais contrôle Entrée. C'est pas mal. Maintenant, je me dis, mais comment est-ce que je peux voir le contenu Enfin, il n'y a pas de contenu de toute façon. Donc, je vais quand même lui demander de me mettre quelques données de test. « Merci ». Là, je suis quand même content, je vais lui dire « Merci ». Et je vais lui demander de m'insérer, allez, « Peux-tu ?» Ouais, je vais lui demander ça. « Peux-tu insérer 20 lignes de test ?» oh, Même pas d'ailleurs, 20 lignes dans cette table. Je n'ai pas envie de lui dire que ce sont des lignes de test, parce qu'il va m'inventer des trucs. Ce sont des vraies lignes, après tout. Et je vais lui poser la question. Alors c'est pas mal, et vous voyez que ce sont des vrais noms. Alors Il y a des numéros de téléphone complètement aléatoires. Hein Alors peut-être que ça vaut mieux de lui demander des lignes de test, parce que là vous ne savez pas, ces numéros de téléphone, il a dû les inventer, vous ne savez pas du tout d'où ça vient en fait. On peut lui demander, ce sont bien des données de test, on va lui demander quand même. Ah, ce sont des données fictives, il vous dit, utilisées uniquement à des fins d'illustration. Bon, bah très bien. Alors je lui fais confiance. Copy code. Alors si vous vous appelez euh, Julie Moreau ou Manon Girard, bah, enchanté. Mais euh, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Donc je vais faire contrôle entrée C'est pas mal. Ça marche. Et maintenant je me dis, bon, bah j'ai ce qu'il me faut. Je vais commencer à m'entraîner à faire du SQL avec ça. J'aimerais faire par exemple un select, là quand même je vais travailler un petit peu par moi-même, j'aimerais faire un select et puis je vais faire une petite erreur de syntaxe. From euh, client, ça je sais, ou bien je pourrais mettre from client, non, select from client when, non is, gilet, on va essayer, là on va l'embêter. Je lui dire, je fais ça, ça ne marche pas, là ça ne va pas marcher, hein, on est d'accord Donc, je vous essaye même pas ça. Mais je vais lui dire, merci, je viens, alors moi j'aime bien faire des phrases complètes, vous n'êtes pas forcément obligé. Hein, je viens d'essayer cette requête. Elle ne fonctionne pas, peux-tu me dire pourquoi Alors là, j'exagère, parce que si vous lui dites simplement pourquoi, ça le fait, hein, mais peux-tu me dire pourquoi Là, je vais juste faire majuscule entrée parce que je ne veux pas lui poser la question avant d'avoir collé la requête. Je la mets un petit peu en dessous. Là, je corrige. Parce que si je fais entrée, euh, je vais directement poser la question. Et puis, il va me dire, mais oui, mais je n'ai pas de requête ou j'attends la requête, etc. Donc, vous mettez le truc. Alors, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais moi, je mets des backticks parfois pour bien qu'il comprenne que c'est du code. Mais enfin, il n'est pas bête, il a compris que c'est du code. Et ce qu'on appelle le backtick, vous voyez, c'est apostrophe euh, inversée. Comme ça, c'est en langage markdown, enfin c'est souvent dans un, un langage informatique, le, le signe que c'est du code. Bon, je fais faire entrer, et là il me dit, il manque une clause dans la requête. Euh, la requête select doit spécifier les colonnes que vous souhaitez sélectionner, donc effectivement je ne les avais pas mises ici. Et voici une version corrigée de la requête. Cette requête Et vous savez, il, il vous explique, c'est bien ce qu'il fait en termes de code, parce qu'il vous donne le code, mais en dessous, il met toujours une explication. Alors, si ça vous embête, vous dites merci de ne plus mettre d'explication, mais c'est vraiment bien, parce qu'il est vraiment fait pour ça en plus. Hein. Si vous lui donnez du code à manger, vous lui dites expliquez-moi ce code, il va vous l'expliquer en dessous. Alors, cette requête sélectionne toutes les colonnes de la table client. Ah, il me dit le signe égal est utilisé pour effectuer une comparaison. Effectivement, là j'ai mis is, c'est pas bon. Et ensuite, là, je n'ai pas mis les apostrophes pour dire que c'était une chaîne de caractères. Je me suis complètement trompé. Tous les lignes de la table où le nom du client est exactement gilet. Hein, il ne m'a pas expliqué euh, pourquoi il a mis les apostrophes. Je vais quand même lui demander, pourquoi tu mets des apostrophes Parce que j'avais envie de comprendre. Hein, pourquoi tu mets des apostrophes autour de gilet Là, je mets en guillemets pour bien comprendre, lui faire comprendre, mais je crois qu'il a compris. Hein. Et il m'explique tranquillement, les apostrophes sont utilisées pour encadrer les valeurs de type chaîne de caractère dans une requête SQL. Lorsque vous utilisez une requête SQL, etc., etc. la valeur de recherche doit être encadrée dans des apostrophes. Et ben c'est pas mal. Hein euh, je... Pourquoi vous regardez cette vidéo, mais utilisez juste ChatGPT Donc je copie le code à la place de mon truc, il m'a mis toutes les colonnes, et moi il me semble, bon ça marche, hein on peut essayer contre l'entrée, super, là j'ai mes résultats. Alors, je me pose aussi une question, il met un select avec toutes les colonnes, et moi il me semble me souvenir qu'on peut faire autrement. Alors je vais lui demander, est-on obligé d'indiquer toutes les colonnes dans le select Alors, une petite astuce également pendant que j'y suis, comme ça c'est la totale, si vous êtes sur Windows, Windows 10 ou Windows 11, vous avez la touche Windows et la touche H. Windows H, ça déclenche la dictée vocale qui va vous permettre de poser la question dans cette fenêtre de question, dans n'importe quelle zone de saisie dans Windows, hein, peu importe, vocalement. Donc ça peut aller plus vite. Vous faites touche Windows sur votre clavier, faites Windows H, ça ouvre la dictée vocale, vous dites « Est-on obligé d'indiquer toutes les colonnes dans le Select ?» Vous faites « Entrer » et vous avez posé la question. Enfin, il y aura peut-être des choses à corriger, mais la dictée vocale dans Windows est plutôt pas mal. Donc là, je le fais « Est-on obligé d'indiquer toutes les colonnes dans le Select ?» point d'interrogation? Il me dit « Non, non, non. Ah, tu peux en mettre qu'une, d'accord. » C'est pas exactement ça. Ouais, ouais. Il dit « J'espère que ça répond à votre question. » Je voulais quand même qu'il me parle de l'étoile. Vous savez, le Select étoile. Uniquement les noms, vous pouvez utiliser la requête suivante. Il a à moitié compris la question. Enfin, en tout cas, moi, euh, j'ai peut-être mal posé. Je veux dire, y a-t-il un moyen. J'ai pas envie de parler de l'étoile, parce que je ne veux pas lui donner la réponse. C'est à lui de me la donner. Et disons que je m'en souviens plus. Y a-t-il un moyen de spécifier toutes les colonnes simplement Ouais, on va faire ça. Y a-t-il un moyen de spécifier simplement ouais, toutes les colonnes je doute du mot spécifié, mais on va essayer. Y a-t-il un moyen de spécifier toutes les colonnes simplement Plus simplement. Allez, plus simplement. On va essayer ça. Ah, enfin, enfin, enfin, merci. Il est important de noter que l'utilisation du symbole étoile peut entraîner des problèmes de performance. Bon, là, ils m'ont en fait un petit peu trop. Il me dit, ouais, le select étoile, c'est effectivement pas une bonne pratique chez les développeurs. Hein, si vous voulez. Mais vous, vous êtes en train d'apprendre le langage SQL, vous inquiétez pas trop, vous avez une table avec 20 lignes, vous n'allez pas faire exploser votre machine à cause de votre select étoile. Il hein. n'y a aucun souci. Alors oui, il est possible de spécifier toutes les colonnes en utilisant le symbole. Et là, vous voyez, l'étoile, elle passe pas, mais c'est pas grave, le symbole. Donc là, il y a un petit problème d'affichage. Ce n'est pas de sa faute, ça doit être l'interface, la page web d'OpenAI. Je copie le code, je vais quand même essayer pour voir si ça passe. Et j'y vais. Donc, vous voyez le principe. Alors maintenant, je pourrais lui demander, tu peux me créer une autre table On essaye, juste comme ça. Alors vous avez compris le principe, mais peux-tu me faire une deuxième table Créer une deuxième table. Maintenant qu'il est un petit peu rodé, je vais lui demander les deux choses en même temps. Peux-tu créer une deuxième table liée à la première J'ai entendu parler d'un modèle relationnel, donc je me dis, voilà, ça doit être lié. Et insérer 20 lignes d'exemple. Je lui dis même pas ce que je veux comme table, il va me sortir une logique assez classique. C'est ça son boulot, c'est d'être statistiquement classique si vous voulez. Donc j'aimerais savoir ce qu'on fait dans une base de données qui s'appelle gestion client après avoir une table client. Qu'est-ce qu'on fait normalement Je vais lui demander, il va me le faire, comme ça j'apprends. Alors il me dit très bien, j'ai une table de commande et vous avez vu, c'est ce que je voulais. Il a mis client ID et il a fait ce qu'on appelle une clé étrangère qui référence la table des clients sur le client ID. J'ai donc une relation entre les deux tables. C'est pour ça que j'ai mis lié. Euh, C'est lui qui a mis lié, excusez-moi. C'est là, j'ai mis lié. Il me dit voici comment créer une deuxième table commande. Superbe. On a des dates de commande, on a des montants. Allez, je prends tout ça, copy-code, je reviens, je vais me faire une deuxième table et petit à petit, je me fais. Ma propre base de données. Attendez, je vais le faire comme ça. Contrôle-entrée pour créer la table. Contrôle-entrée pour insérer. Je me fais ma propre base de données d'exemple pour apprendre SQL. Donc, ce que vous faites, c'est que vous lui faites générer du code. S'il y a une erreur, vous revenez vers lui, même si c'est lui qui l'a généré, vous lui dites « non, ça ne marche pas ta requête ». Et vous pouvez lui dire juste « cette requête ne fonctionne pas ». Et il va dire « oui, je m'excuse, c'est vrai qu'il y a… » et il va vous la corriger. Alors si au bout de deux ou trois fois, il ne vous la corrige toujours pas, là, il va falloir chercher plus loin. Mais sur des exemples simples comme ceci, ça le fait. Alors maintenant, j'aimerais apprendre ce que c'est qu'une jointure. Ben, je vais lui dire… Il a tout le contexte. Hein. Il sait qu'il y a une table client, une table commande. Il me semble que là, je peux simplement lui demander, peux-tu me donner un exemple de jointure Et alors, je vais faire un petit truc comme ça pour essayer, je veux dire, et bien m'expliquer pour que je puisse comprendre. Bon, normalement, il le fait, hein, mais j'insiste. Allez, on va voir ce que ça donne. Je serais ravi, bon ça c'est cool. Alors, select client from client inner join commande, très bien, il me fait une jointure. La syntaxe inner join est utilisée pour combiner les données de deux tables. L'expression client ID, donc celle qu'on voit dans le on, spécifie que la jointure doit être effectuée lorsque la valeur de la colonne client ID est dans la table client. C'est pas mal, non J'espère que ça vous a aidé. Alors, on va faire un petit truc. Je vais faire un test de ce code, parce qu'on va quand même vérifier que ça marche avant d'aller plus loin. Vous voyez, J'ai le nom, le prénom, la date de commande et le montant qui viennent des deux tables. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de lui demander quelque chose. Vous savez, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle générative. Son boulot, c'est de générer quelque chose. À partir de mon prompt, de mon input. Donc là, je voudrais savoir s'il est capable de me générer quelque chose de graphique. Peux-tu me dessiner, alors je vais essayer, hein, j'en sais rien du tout. Peux-tu me dessiner cette jointure Je ne sais pas exactement ce que je veux, là, vous avez compris. Je ne sais pas exactement ce qu'il peut faire. Je vais quand même lui demander. S'il ne peut pas, il va me dire non. Hein. On va voir. Ah, Il me dit, voilà un diagramme. Oui, si, c'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal du tout. Un diagramme qui représente la jointure entre l'étape client et commande. Donc, il nous dessine avec un petit dessin ASCII, comme ça, euh, pur caractère, les clients. Il fait un inner join avec client ID ici en FK, il nous met FK. Alors moi je me dis mais c'est quoi FK dis donc Alors je vais lui dire merci beaucoup parce que c'est super bien. Ah attendez, il nous les explique peut-être que c'est FK. Là, le diagramme, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous avez besoin. Oui, alors je vais quand même juste lui demander c'est quoi FK, c'est quoi ton truc là FK Parce que c'est sympa mais il m'a mis FK dans le dessin. Ah, ça signifie foreign key en anglais, ce qui se traduit par clé étrangère. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Et alors, le dessin, il est super. Est-ce que je comprends Ouais, je comprends, c'est pas mal. Euh, je vais quand même lui demander un truc pour voir. Est-ce qu'on peut se le représenter en diagramme de veine C'est le seul truc que j'ai appris à l'école, vous voyez je me dis, bon, ben bah, quand même, ça ressemble à un truc comme ça, un diagramme de Venn. Euh, bon. J'essaye, hein. s'il ne le sait pas, tant pis pour moi. Ah, d'accord, oui, il me dit, non, là, tu es un peu en dehors des clous, C'est pas vraiment ça, non. Il me dit, dans ce diagramme de Venn, mais je... bon, bah, il ne sait pas faire des ellipses, hein, évidemment. Il me dit, c'est pas couramment utilisé pour représenter les relations entre des tables. Ah, bah, je vais quand même lui demander, alors, euh, qu'utilise-t-on en général pour représenter un diagramme entre les tables. Disons que je ne sais même pas que ça s'appelle un diagramme relationnel. Hein. Moi, j'en sais rien, donc je ne le dis pas. Entre les tables, qu'utilise-t-on en général pour représenter un diagramme entre les tables Peux-tu me donner un exemple Mais il vient de le faire, hein, là, je, je l'embête, parce qu'il m'a déjà donné l'exemple. Mais je veux voir s'il fait autre chose. Peux-tu me donner un exemple alors je vais lui dire, je ne comprends pas bien. Peut-être que ça va le pousser à, à faire un petit peu plus d'efforts. Bouf. Ah, il me dit, ça s'appelle des diagrammes entité relation, c'est un outil de modélisation. Ah, c'est pas mal, écoutez. Ouais, ouais, ouais. Il me dit, dans ce diagramme, les rectangles représentent des entités de la base de données. Ah, il fait des efforts, Et je lui ai dit, je comprends pas bien, il s'est dit, là, il faut que je te sorte le grand jeu, euh, lis bien tout ça, ça va mieux se passer. Et vous voyez, client, commande, le lien, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. ça me paraît pas mal, j'ai appris plein de choses en tout cas avec ChatGPT. Je me suis retrouvé maintenant avec une base de données d'exemple, gestion client, j'ai deux tables, il y a 20 lignes dans chaque table, j'ai une relation, je sais comment faire une jointure. Franchement, voilà, vous pouvez apprendre de façon interactive, euh, par exemple, le langage SQL grâce à ChatGPT. Faites-vous plaisir. Si vous avez des questions plus précises, ben, posez-les en commentaire ou sur LinkedIn, par exemple. Et euh, amusez-vous bien. Surtout, c'est vraiment très très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo.